Je vous propose de retrouver maintenant Régis Maillot. Oh là là là là là là Quelle nouvelle Quelle nouvelle euh, Patrick, vous qui êtes un adepte du poker, vous avez vu hier à la télévision Le plus grand bluffeur national s'est retiré du jeu. Excusez-moi, Patrick, j'ai un appel au téléphone. C'est le président de la République. Ouais. Oui, monsieur le président Oui, c'est Maillot. Ouais. Maillot Il est un peu sourd, pardon. Oh il y a longtemps qu'il a des problèmes d'audition. Hein. Déjà avec les juges, il avait des problèmes d'audition. Confondez les emplois fictifs, les emplois kiff-kiff, enfin bref, des études. Non, je disais, moi aussi je vous kiffe, monsieur le Président. Ouais, bon, on est un peu sur le choc. Hein. Patrick Bruel Ah ben bah, il chale comme un môme. On se croirait à un de ses concerts. Hein un dernier service Ah ben bah, aucun problème. Patrick Bruel, c'est votre chanteur préféré ah, vous connaissez tous ces tubes euh, ouais, la Ziza, la Javanaise. <rire> ouais, il est ravi, il est ravi. Bien entendu, mon président, mes amitiés à votre dame. Bon, Patrick, au nom de l'intérêt national, après le discours d'adieu de, de Jacques Chirac à la France, bon, le président voudrait nous demander un service, c'est sa chanson d'adieu pour, euh, pour la France. Voilà, Il l'a écrite spécialement pour vous. C'est un petit air que vous connaissez. Richard, la note. <rire> Ouais. Ah, ah c'est celle-là Les briquets C'est pas la peine Je chante ou tu chantes Allez-y parce que moi ça va être un scandale Ah non, on le fait à deux moi, hein. avec vous. Allez, on y va Excuse-moi Richard, on va reprendre juste, au, juste au, au mi. Au mi, hein Alors on va se quitter Comme ça <rire> Comme de camp devant la France D'en bas D'en bas D'en bas <rire> J'ai préféré brûler Les archives de l'Elysée <rire> On va pas en faire tout un cas D'une du... caisse de Corona <rire> <rire> ah ben. Mais je trouve plus les clés De la caisse noire <rire> Les déménageurs Arrivent ce soir je retourne en Corrèze, dans ma citroën. Je ferme. Je voulais quand même vous dire. Merci. Douze ans chauffés, nourris, blanchis. Blanchis Certains rigolent Certains déjà. Je rigole déjà. Je m'en fous, je les soutiens pas Comme le dit Bernadette Ils changeront la moquette Mais je trouve plus les clés De la caisse noire Ils veulent tous dormir Dans mon plumard Bayrou, Sarkozy Et même Ségolène et Je ferme Ils veulent tous dormir Au fond de mon plumard Pour moi c'est fini Je retourne en Corrèze Je ferme Bravo. Bravo Régis Maillot et merci Merci à Patrick Boel d'avoir joué le jeu et bravo Richard Lornac. Mardi soir à Strasbourg, nous chanterons cette version. <rire> Alors, je profite pour dire.